Bonjour euh, docteur Seydina Oumarsei. Bonjour. Voilà, Seydina Oumarsei, vous êtes économiste. Parlons d'abord des partenaires financiers euh, qui ont fait des recommandations à l'État du Sénégal euh, qui l'invite à renforcer sa stabilité politique. Euh, votre avis en tant qu'économiste par rapport à ça? Oui, en fait, là, on est en, on est en phase avec nos partenaires techniques et financiers parce que la paix sans laquelle une économie n'est viable. Donc il faudra vraiment euh, maintenir ce, ce, ce climat social vraiment en, en paix, éviter vraiment des, des, des problèmes qui bloqueraient toutes les activités économiques parce que ces derniers jours, on a vu que voilà, euh, l'agenda politique ou bien les événements politiques, il y avait des répercussions, il y avait eu des incidences négatives sur l'activité économique du pays, surtout en termes de contribution à des points de croissance. Donc, ça, c'est indéniable. Euh, on n'a pas besoin d'être économiste pour voir que sans la paix, donc, aucune activité économique n'est viable. Donc, il faudra tout faire pour avoir vraiment cette accalmie, avoir vraiment cette stabilité, cette qui, qui nous permet de capter non seulement les idées, et de pouvoir travailler tout simplement en paix et de permettre à toutes les activités business de voilà de, de marcher ou de fonctionner. Mmh. Euh, que représentent ces partenaires financiers sur le plan économique, docteur? Non, ça cela représente beaucoup, parce que ce sont ces partenaires uniques des financiers qui nous accompagnent tout simplement à des fins de politique économique, mmh. mais surtout à travers leurs recommandations, ou bien l'évaluation des politiques économiques. Donc à chaque fois, il faudra voir que ces partenaires-là accompagnent le pays. Et pour des financements ou autres, donc ils ont parfois leur mot à dire. Donc c'est pourquoi, à chaque fois, ces recommandations, c'est juste une diplomatie financière, mais bon... Dans un langage clé, c'est juste nous dire carrément, mais si ces perturbations ou incidences politiques à travers la rue, ben, voilà, nos, nos, nos attentes en termes de croissance euh, ne verront pas le jour. C'est-à-dire, cette économie, en fait, euh, émergente, tant souhaitée, c'est tout de croissance projetée, parce que c'était toujours des projections, mais ces projections, si toutefois, donc là, euh, par exemple, ce qui est signe c'est qu'il faut vraiment payer, il faut que tout fonctionne pour atteindre ces objectifs de croissance. C'est pourquoi, voilà, ces partenaires techniques et financiers, il y a une diplomatie en termes de langage que tu lises, oui. mais sinon, c'est aller nous dire directement que, voilà, si ces perturbations continuent, ça allait vraiment euh, avoir des répercussions négatives sur l'activité économique, surtout en termes de points de croissance. Et s'il n'y a pas de richesse créée, oui. avec ce qu'on nous, nous, a, c'est... Nous tous, nous sommes des économies intermédiaires, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et du coup, voilà, il y aura encore des répercussions côté social. Et, et quelle est l'influence euh, du groupe élargi de, de concertation et de coordination euh, des partenaires de développement du Sénégal euh, C'est pour parler du, du, du G50 sur la mise en œuvre de la politique de l'État du Sénégal. Oui, mais c'est mmh. toujours, par exemple, des contributions, mmh. c'est toujours des recommandations. Essayer de voir euh, l'État du Sénégal pour leur dire « maintenez le cap ». Là, pointer le curseur sur tel élément, essayer de résorber le gap de tout ce qui est, par exemple, euh, cette euh, utilisation des ressources étatiques ou ressources publiques de manière euh, efficiente, tout simplement, avec parcimonie si vous voulez, oui. mais surtout empêcher ou bien éviter la corruption, essayer de circonstruire la corruption, essayer de faire sortir le Sénégal dans la zone rouge. Tout cela, ce sont des éléments que les partenaires techniques disent en contrepartie de pouvoir nous aider ou bien de nous donner tout simplement des sommes ou bien des sous souhaités pour pouvoir financer notre développement. Donc c'est toujours ces recommandations, ce sont ces injonctions avant de nous donner, par exemple, ou bien avant de nous accompagner en termes de finances. Mais toujours le il que le rôle, c'est clair, c'est des rôles d'alerte afin d'assainir tout simplement le cadre macroéconomique du pays, même si le Sénégal, l'environnement des affaires, c'est clair, nous, nous sommes un pays où l'environnement des affaires, vraiment, c'est tout est OK, mais toujours est dis qu'il y a certaines pratiques parfois, tout ce que vous avez gagné d'une main, voilà, il y a, y a certaines pratiques nébuleuses qui vous empêchent vraiment de pouvoir récupérer ces dividendes à cet effet. D'accord. Et s'il se retire, quel quel sera l'impact économique, voilà? bien sûr, parce mmh. qu'il y, y, y a des impacts parce que ce que disent ces partenaires techniques, ce n'est pas la Bible, c'est clair oui. mais vraiment, il y a des injonctions, il y a des points sur lesquels on pourrait être d'accord avec eux, c'est-à-dire la bonne gestion des ressources publiques, éviter la corruption tout simplement, et de l'autre côté faire de y sorties euh, cette paix, cette stabilité c'est-à-dire le contexte socio-politique vraiment, si on a un contexte socio-politique très calme tout simplement, on aura le temps de vraiment récolter le, le fruit des prochaines recettes pétrolières et gazières, tout simplement. On pourra capter les investissements directs étrangers, les touristes vont venir, bah, in fine l'économie va, va tourner. Mais ces derniers temps, on avait vu carrément que l'économie était carrément en panne oui. les activités de manière générale. D'accord. Et il demande également la publication des rapports annuels de la Cour des comptes 2018, 2019, 2020 et 2021, ainsi que des lois de finances 2020-2021. Est-ce normal aussi? Ah, mais ça, c'est pour un état normal, ça, c'est ce qui est clair. C'est ça la, la règle. Quand on a, on, on a fait, par exemple, euh, tous ces travaux de, de diagnostic, mais c'est pour éclairer la lanterne, les rapports doivent être donnés au public. Pour, à des soucis de transparence, bien bien, bien entendu. Parce que l'objectif de tous ces rapports, pour toutes ces entités ou institutions qui jouent par exemple des rôles de gendarmes économiques ou, ou, ou financiers, oui. c'est à des soucis de transparence. Donc à chaque fois, même si c'est difficile parfois pour des États, et il faudra regarder parfois des arbitrages en termes d'équilibre politique, socio économique si vous voulez, mais voilà, dur... Et la loi, mais c'est la loi, c'est les règlements. Il faudra vraiment faire sortir ces rapports-là à des soucis de transparence parce que c'est en fonction de cette transparence que l'on va noter l'État du Sénégal, l'État de droit, est-ce que les choses marchent. Parce que ces partenaires, encore une fois, avant de vous donner cet argent, ou bien leur argent en fonction des besoins, quand l'État du Sénégal sollicite le concours financier de ses partenaires, mais en contrepartie, on va vous demander cela. Euh, parlons maintenant de, de l'inflation au, au Sénégal. Oui, mais parce que tout simplement, l'État n'a pas n'a pas une mémise sur l'activité économique. La plupart du temps, le rôle de l'État, on a délégué, on a trop, trop même délégué, tout simplement des panqués de l'économie à des, des opérateurs économiques, à des institutions ou bien à des groupes tout simplement mercantilistes qui vont s'organiser à tirer encore profit au détriment des, des, des, des populations, tout simplement. Parce que, si vous regardez, je prends juste l'exemple euh, de cette pénurie même que les gens disent que c'était provoquée, mmh. euh, celle du sucre. Mais parce mmh. que l'État n'a pas su mettre des entités, tout simplement, qui puissent euh, épauler la compagnie sucrière sénégalaise depuis les années 110 qui est là, mmh. qui ne peut plus assurer tout simplement la demande, et que d'autres commerçants vont s'organiser pour nous importer. Mais ben, du coup... Bah, tout le monde sait que là, ils peuvent jouer sur euh, voilà, ils peuvent jouer sur l'horizon temporel et provoquer cette rareté qui feront euh, ces rareté qui fera ferait grimper les prix tout simplement. Ils finissent cette inflation et la plupart du temps, on nous dit qu'elle est consécutive à des perturbations conjoncturelles. Je veux oui. nommer la l'actuelle guerre tout simplement ou bien le conflit en, en, en Russie oui, et sur l c'est une chose, mais toujours est-il que parfois, moi je dis que il fallait tout simplement une organisation de l'État. Il faut que l'État reprenne la main, c'est-à-dire avoir des entités publiques, avoir cette souveraineté pour par exemple des denrées ou bien des consommations stratégiques que l'État assure cela. D'accord. À quand, selon vous docteur, la fin de la souffrance des, des Sénégalais Est-ce qu'ils peuvent espérer mieux dans les tout prochains mois ou bien non, non, c'est pas, c'est pas pour maintenant, parce que vous voyez que là, le monde vit, par exemple, des, est, on est plongé dans des mondes, dans, dans un monde de crise, parce que si vous regardez les crises qui se sont succédées ces, ces dernières années, et là où pratiquement à chaque fois on est au bord de la troisième guerre mondiale, que là nous en préserve, mais nous, nous sommes des économies tributaires des aléas de la conjoncture internationale. Parce que, comme je vous l'ai cité, à chaque fois, on est trop, trop dépendant, par exemple, des sommes exogènes au niveau de nos économies. Et à chaque fois, on doit se tourner vers ses partenaires, même techniques et financiers. Et du coup, également, eux, voilà, ils ont une autre main de pouvoir nous faire suivre à des airs, tout simplement, leur volonté ou bien leur voie tracée. Mais moi, je me dis que. On a les moyens pour sortir de l'ornière. on a les moyens de soulager les souffrances des populations en faisant juste ce qu'il faudra faire. C'est-à-dire faire les règles de transparence, ne pas aller dans la corruption, faire une bonne gestion tout simplement des deniers publics. Et là, pour ne pas être nihiliste, de toutes les façons, les prouesses que l'actuel régime, l'État du Sénégal est en train de faire... Mais du coup, on ne sent pas, on ne voit pas à cause de certaines pratiques qui, pratiquement, voilà, il fallait tout simplement avoir le courage de les vraiment élaguer du système économique. Mais moi, je vais être optimiste parce oui. qu'avec nos prochaines euh, ressources pétrolières et grazières, donc oui. si vraiment on utilise avec parcimonie et rigueur, là, on pourra inverser la tendance et soulager pour de bon les ménages sénégalais in fine assurer un minimum vital en termes de santé en termes de nourriture de dépenses sanitaires si vous voulez et de tout ce qui est l'éducation et un capital humain pour les, le Sénégal de demain tout simplement voilà, euh, merci docteur Seydina Oumarseille merci c'est moi et je rappelle que vous êtes économiste docteur Seydina Oumarseille merci merci c'est moi merci c'est merci, moi